L'agriculteur vend son blé au meunier, le meunier vend sa farine au boulanger, le boulanger vend la baguette au consommateur. L'agriculteur vend ses épis de blé 20 centimes d'euros au meunier qui lui vend sa farine au boulanger 50 centimes, le boulanger vend la baguette de pain €. On continue ensuite l'explication en mettant en évidence la valeur ajoutée. Afin de mobiliser facilement les images nécessaires à son explication, il faut les intégrer à la galerie Workspace. On prépare ensuite une page de tableau comportant le corrigé. Les images sont rassemblées dans un dossier quelque part dans son espace de travail. Dans la palette d'outils Workspace, on clique sur Galerie. Dans la fenêtre de la galerie, on sélectionne Fichier, puis Ajouter un dossier de fichier à la galerie. On parcourt son espace de travail pour sélectionner le dossier contenant les cinq images. Ce dossier, valeur ajoutée, apparaît dans la liste des dossiers de la galerie. Pour préparer le corrigé, on commence par dupliquer la page. Dans le menu Workless, on choisit « Page, puis « Créer une page dupliquée ». Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page. On y glisse les différentes images. On ferme la fenêtre de la galerie et on dispose les images dans la page. Pour que la baguette de pain se trouve devant l'image de la boulangerie, on va placer celle-ci derrière. On clique sur l'image de la boulangerie. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur « Organiser les entités sélectionnées » puis « Déplacer à l'arrière ». On prend l'outil « Ligne ». On choisit une forme pleine, une flèche comme extrémité, la troisième épaisseur proposée, la couleur noire et on trace les flèches. Dans la palette d'outils, on prend l'outil texte dont on va modifier les attributs par défaut. Police Arial. Couleur noire. Taille 18. On tape les différents prix de vente. On prend l'outil sélection, puis à nouveau l'outil texte pour pouvoir en changer les attributs par défaut en choisissant bleu. Et on saisit les valeurs ajoutées. Avec l'outil sélection, on repositionne les zones de texte. On prend à nouveau l'outil texte pour taper la somme des valeurs ajoutées. On aligne les chiffres à l'aide des espaces. On positionne cette zone de texte. On termine le schéma à l'aide d'une flèche à double sens de couleur rouge qui relie le prix de la baguette à la somme des valeurs ajoutées. On enregistre son fichier d'annotation dans son espace de travail à l'aide de la commande Fichier Enregistrer sous.